Minasan Kunichiwa! Aujourd'hui, on va reçu. On a reçu un colis de clairs! Avez-vous une idée de. Bonjour à tous! Avez-vous une idée de ce qui se cache dedans, les filles? Oui. pas trop! Moi, Alia! Je suis curieuse! Et moi aussi! Alia, t'as une idée de ce qui se cache dedans? Euh. Oui, des rouges à lèvres. Des rouges à lèvres? Les beaux malais! Alors, on va tout de suite aller découvrir! Oh les Présentez-les non non non non non non non non non non non non nous avons un petit ours. Mmh. Mmh. La ballerina. Un pucker pop pailleté avec des lunettes roses. Je crois ça. Ça prend 4. Un pucker pop dans étoiles. étoiles. ça, je crois Ensuite, nous avons Asia. Qu'est-ce que tu m'as donné? Un marshmallow pucker pop. Après, qu'est-ce qu'on a reçu d'autre? Un cochon. Une fraise. Une chauve-souris. Tous des goûts différents. Il y en a à la fraise, il y en a au fruit rouge, à l'ananas, à la guimauve. Un petit hibou avec ses petits cheveux. Un robot avec des petites paillettes dedans. Un Un pailleté avec son petit nœud papillon. Un qui va aller faire de la plongée sous-marine. Un qui va aller euh, sur Mars voir les extraterrestres. Un pailleté avec de super belles lunettes. Une tortue. Et Assa, un petit crabe avec des petites paillettes dedans. On peut les faire. faire. Allez-y, ouvrez-les. Si ça vous, ça vous ça. voulez les ouvrir. Attends, je prends lui avec celui-là. Je prends lui. bulle. Vas-y, dis à ouais. moi. Je prends le bulle. Je veux ah, une oui. bulle. je prends le tortue. Je prends Et les filles, vous pouvez ouvrir 6, 7, 8 7, 8 Euh, c'est pas un compte bon, il n'y a pas il n'y a pas C'est pas grave, c'est pas grave On en a rien, à autre, on va a rien, on n'en a Bah tiens, je te donne un nom Non mais oui, ah. mais attends Je donner lumière, ça. Vous avez vu Je vous laisse les ça ouvrir Ah ouais Hein et ah, puis vous, vous... Le cochon il, est, la euh, il est trop chaud d'extraterrestres ouais. juste personne. c'est ah, un oui. mini extraterrestre oui. vous avez pas remarqué quelque chose dessus entre aussi lui c'est des glaces vous avez vu ah, c'est des, des glaces mais qu'est-ce ah. qu'il y a dedans enfin ma lèvre est là <rire> vous avez vu ah oh, Un oh, Regardez! Regardez Vous avez vu Je qui était là, attends, Ça, ça c'est la glace. Oui, attends, tu vois. Je... C'est à quel goût C'est à quel goût Attends, une tinaille iPhone. Je parle pas pain blé. Attends, je vais regarder. là. Moi, c'est au goût. Bah... Ah, voilà. Oh, regardez ah, Je suis contente, moi, c'est parfait pain Eh ben, bah, moi, regardez, j'ai eu mmh. ça. Alors, faut, je peux sentir, après, si c'est... Ouais. ouais, regardez ces parfums bonbons ah bah ben, moi regardez Il y a Ouais, et celui-là, c'est quoi C'est quel goût, Alia, t'as senti Il est pailleté, ah il est brillant C'est des glosses à lèvres hein. C'est fait pour mettre sur les lèvres C'est <coughs> hein. quel goût mmh. C'est gouffresse, tout le monde va l'avoir Bon, j'ai un autre Vas-y, vous en un autre Moi, ouais, c'est gouffresse Gouffresse T'as regardé, dedans? Non, non je l'ai regardé. Vu sur le il faut le refermer. Ah. Ouais, tu les refermes. Ah, Ça a donne la fraise, regardez. Wow. Ah, il Bien. est pas pailleté celui-là, Il ouais. pas à Il sent bon. Mmh. Mmh. Bah, bah, bah, bah. C'est hein. quoi, là C'est Chamallow, celui-là Je sais plus. Le... Je, je me le sais. Comment? Petit comment... Petit. Oui, mais celui-là, c'était quoi Regardez Une glace normale. Euh... Je, je, je sais plus. Parfum enfin, agrume, il y a marqué toi, Alia, C'est agrume. Attends, fais voir que je sente moi, j'aime bien. C'est agrume, c'est lui agrume. Ouais, mais celui-là je m'en vais. C'est. Oh, comment il s'appelle celui-là Je le sortir mmh. Ils sont ça. trop trop beaux. Tu vois Ça c'est fraise. Non, c'est pas fraise. Oh, c'est agrume. Bah, euh... Non, ça c'est pas lui, c'est le mien. Ouais. Mais mmh. mmh. mmh. mmh. mmh. j'en avais ouvert un autre où il est. Je sais plus comment il s'appelle. Mais où, où j'ai le truc où Ça, il y, là, ça. Il y en a un là. Je sais plus, mais ils sont super bons en tout cas. Non. Après. Sont... Celui-là. Fais voir avec quoi. Ça, c'est parfum agrumes. Voilà. Après. Attends, je t'enlève ça à chaque fois parce que c'est mieux. C'est mieux. Voilà. Mmh. Et c'est le petit hibou. Okay. Ah tiens, je... mmh. ah, si fais-moi voir ton extraterrestre extra là-bas, s'il te plaît. Lui c'est bonbon. Bonbon? Ouais. très oh, fraise. Il bouge ses yeux. Là. Vous savez, c'est normal. C'est une fraise, c'est un goût de fraise. J'ai vu sur le balade. Oh, regardez. Attends, attends, c'est la... laquelle? Oh, c'est trop beau, j'aime trop, mmh, elle, comme il sent ça. bon. Elle moi, il est brillant. Waouh. Tu vois voir quand il sent quoi Attends. Et voilà, je... Donc, Aria a ouvert de... la chauve-souris. Mmh. Mmh. Et la chauve-souris, elle aurait quoi mmh. Mmh. Mmh. Il faut bien les refermer. Ouais. Donc, il faut bien les refermer. C'est des gloss à lèvres, ça dans ça... les lèvres. C'est un goût très agréable. On met ça oui, oh, bah oui, c'est pas des dicks de c'est des pucker pops. C'est des poker pops. Regardez, je vais d'abord ouvrir les normales. Ah non. Allez, allez. 13, ah attention. C ah, à mon avis, ça a un goût de 13. Mmh. Ah, c'est ça les le sous-marin, vous diriez. Regardez, lui Oui, Maintenant, je vais ouvrir Maria, ah yeah, t'as fait quoi toi T'as ouvert quoi là oh oh yeah, C'est que c'est une ah, nourriture C'est que bon. c'est ah une nourriture yeah. Oui, oh, c'est une nourriture. C'est bon agrume. Ah, bon, agrume. Ah, je vais voir si c'est une nourriture, c'est marrant. Je vais voir toi Assiette Non, mm, ça sent bon. Ah, oh, je sais pas. C'est pas agrume. Mais... Peut-être ouais agrume aussi. Oh, ouais. c'est agrume. Fais voir assiette toi. Moi ça, non, va, ça sent pas pareil. Toi c'est plus... Mm. Plus doux, plus bah, Ben, je ne pas. Non, je veux pas. Pourquoi tu veux pas Non, mais c'est très C'était le petit hibou. Mmh. Je ne okay, sais pas. Mmh. Coucou. Les emballages, parce qu'après ça. Tu peux la aussi, faire la Ouais je trouvais qu'on lève le reste. Montre-le quelque c'est. Ah c'est trop bon. C'est le robot. Ils sont trop bonnes. C'est moi. Robot, pas si Robot, Oh robot. Oh oh Waouh Et alors qu'est-ce qu'ils sentent J'ai l'impression que ça sent la pastèque. Merci. Donc j'ai pas ouvert. Tu vois, la danse aux étoiles Je n'ai pas vu la danseuse étoile. Avec son petit tutu hop Ce petit, petit, petit. ça c'est vert le hein, c'est oh, bleu oh, ça peut être chaque couleur attends mais où, les, où ils sont les papilles hop regarde mmh, il mmh, ça... mmh. sent pas grand chose celui-là regardez lui c'est presque aussi ah. presque je trouve que ils sent pas ils sent les... pas un euh, goût de bubble gum oh. Ça, c est c est un... La tortue c'est un bubblegum, le oui. chewing-gum pourtant. Je vais les... chewing gum. Je vais les présenter. Attends, on va regarder la couleur. Je supposerais que c'est vert. vu la couleur de la tortue. S'il veut bien s'ouvrir. Vert bleu le bleu clair. Tu peux, voir lui Je peux Je ouvrir lui Tu peux ouvrir. Hop, voilà. Alors. Tiens. Attends, attends, on va finir avec un qu'elle les présente et après vous ferait. Ah c'est bah, je sais pas Je l'ai mis et puis alors là, il y en a tellement Ah c'est euh, rouge, pailleté Oui c'est le premier que t'as mis Bubble Doll. Goutte Euh, goutte, sang Regardez Waouh, elle brille en plus ça. Et là, je fais les engrais toutes Mais c'est c'est ça ça... Là, je fais les engrais toutes Ça sent pas grand chose, T'as. être je sais ah, pas Ah non, ça sent quand même, je ne veux pas les enlever toutes ah on peut pas les enlever tout. Parce que mmh. après, ça... Un peu de fraises moi je dirais hein mmh. Alors vu c'est goûts Ah oui vous avez vu c'est arôme framboise Framboise alors est-ce que ça a réellement le, le regard de la framboise Fraise, fraise, fraise, fraise c'est rose ouais. Attends je vais voir Non mais attends attends c'est aussi fraise. Est-ce que je peux en boire attends, tout à ça sent la framboise. Ça sent bien la framboise, chérie. Oui. Je peux un peu avec je peux interdire oui, Non, mais les couleurs. Non, mais ça c'est rien. Bah montre lui la couleur. Mais c'est rose, quoi, non oui. est mais Non, mais toutes. non. Alors lui. Donc voici mmh. le cochon rose. Maintenant nous mmh. avons. Robot robot rose. Nous avons la tortue. Maintenant, nous avons l'ours Maintenant, nous avons le chamallow de glace. Chamallow. Ah oui, bah c'était ça. Le chamallow. J'avais, j'avais pas le nom. Ah si, vas-y. Allez, ça, tu les présentes aux toi. La Et, et puis enfin, le petit bout qui est trop chouchou. Donc, donc là, on a la danseuse étoile, la danseuse classique, avec, un, avec son petit tutu. Plus on a la fraise. On va la manger. Mmh. Comment la manger Plus on a les deux paires de lunettes ah, ça. Plus on a les deux paires de lunettes <rire> les bizarres. elles ont pas mis les lunettes oh merde <coughs> puis on a l'extraterrestre puis on a le sous-marin est venu, qui va dans le il va nager. Il va aller nager. A la merde. Il y a un petit poisson. <rire> je, je me décide que de... Mais vas-y, il y a des... normal. Normal, pas de... toi C'est ouais, que hein. oh, tu vas mettre lequel. Avec ton petit nœud. C'est toi tu vas mettre lequel. je ne le pas. Je ne le de... pas. Mais non, mais pas tout de suite. <rire> Parce que moi je ne le Non, mais pas. Bah, je Salut, Salut. Salut. Salut. Salut. Salut Nara, j'espère que la vidéo vous oui. aura plu la abonnez-vous notre chaîne La présentation des Pucker Pop. C'était très coloré. Ça sentait super bon. Enfin voilà, moi j'ai beaucoup aimé la vidéo. franchement Je vous remercie et à très vite. Est-ce que